en fait on va prendre les affiches en groupe et on va les modifier en fait lors d'ateliers participatifs où le but de l'atelier c'est qu'il y ait tout, le... en gros c'est ouvert à tout le monde donc particulièrement aux gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans l'image et de, de travailler l'image. À partir de ces ateliers-là, lancés sur un thème, on y reviendra aussi, euh, le... il y a une production d'image qui est faite et qu'on va remettre ensuite dans la rue, dans l'espace commun en fait.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 où le constat a été posé qu'en fait personne ne le voyait. Et c'est assez aussi euh, intéressant, enfin, ça met vraiment en, en exergue pas mal de questions qui, qui sont intéressantes pour la suite du travail sur la publicité et euh, le regard qu'on en a. Quoi. On essaye d'entretenir des, des des réseaux avec d'autres euh, associations ou collectifs euh, qui sont eux, militants, mais qui sont pas spécialement euh, mmh. autour de cette question-là de la publicité, mais Comme... qui peuvent avoir euh, besoin euh, ou euh, envie d'organiser des choses euh, avec nous. — Mais on Donc, voudrait s'ouvrir. Euh, et c'est aussi pour, pourquoi on a accepté une interview. C'est qu'on voudrait aussi s'ouvrir, et pourquoi pas ouvrir le principe plus largement